Bonjour à toi, fan de grosses explosions, et aussi de cinéma, parce qu'on va parler du plus explosif des réalisateurs, on va parler de Michael Bay, et on va parler de son nouveau gros blockbuster et pétarade interdimensionnel slash course-poursuite, qui s'appelle Ambulance. Et l'histoire, bah, pour faire extrêmement simple, c'est celle de Will et Danny qui sont frères, même si on dirait pas au premier abord, euh, qui se retrouvent ensemble à devoir participer à un braquage où potentiellement ils pourraient ressortir avec 32 millions de dollars. Mais bien évidemment, le braquage ne va pas se passer comme prévu et ils vont devoir se retrouver pour échapper aux policiers à prendre en otage une ambulance et son infirmière à l'intérieur, Cam. Admirablement bien résumé. Bon, bah c'est parfait. Écoute, si tu valides, je valide. Mon cher FX, oui. comment vas-tu Écoute, Valou, je vais bien. Oui. Euh... Voilà. explosion et famille j'ai tout, tout de suite pensé à toi euh... c'est le nouveau Michael Bay et je saurais pas vraiment comment mieux vous le résumer parce que Michael Bay est un cinéaste qui clive en fonction des avis, c'est un auteur que certains adorent, c'est un auteur que certains détestent, c'est un auteur qui interroge par rapport à ses réelles ambitions en tant que metteur en scène, c'est un auteur qui a toujours été questionné à Hollywood quant à son ambition et quant au métrage qu'il peut donner, parce que s'il peut parfois surprendre avec un 14 Hours, il peut parfois complètement décevoir avec un Transformer 5 qui est une calamité incommensurable. Donc c'est un metteur en scène qui... Divise fortement mais son nouveau long métrage se posait comme une espèce de petite bombe assez survoltée parce qu'il est bon de rappeler que le film s'est tourné en 39 jours ce qui pour un blockbuster de 2h16 est littéralement un exploit au delà de ça a été porté par un casting plutôt intéressant et avait donc un pitch plutôt accrocheur basé donc sur un film étranger qui n'est pas du tout connu qui s'appelle aussi Ambulance euh, et voilà et on se retrouve donc avec le film qui est un peu dézingué par pas mal de monde je vois mais qui pour autant a l'air d'avoir une proposition plutôt honnête. Et c'est là que je me tourne vers toi, FX, et que je te demande ce que tu as pensé d'ambulance. Bah écoute, euh, quand on sait ce qu'on va voir, en fait, la, la promesse du film est tenue pour moi. C'est un, un bon divertissement, ça, ça, ça ne euh, va pas révolutionner grand chose, mais on s'éclate pendant 2h16, il euh, y a un rythme qui est soutenu, parfois même assez... Euh, temps je trouve. Euh, voilà, c'est. Bah, tout n'est pas temps mais il y a des moments où on se dit ah oui quand même, euh, ça va, ça ça bouge, ça explose, ça machin. C'est Michael Bay en fait quoi. Donc quand on va voir Michael Bay, on a du Michael Bay. Voilà, on va à la cantine, on a des frites, bah, voilà, on a des frites avec du Michael Bay. je vous dise. C'était, c'était une expérience sympathique. Mm. C'est très long. C'est très très long. Je, je l'ai pas ressenti aussi long que toi, mais c'est vrai qu'il est... Euh, il, il est très long. Si, si je devais tout de suite pointer quelque chose du doigt d'ores et déjà avant de commencer, c'est très long. Pour autant. Comme l'a si bien dit FX, quand on sait ce qu'on va voir, il est difficile de ressortir en se disant qu'on n'a pas eu ce qu'on désirait. C'est-à-dire un gros film d'action avec de la pétarade, de la course-poursuite et le mode 5 étoiles de GTA enclenché dès les premières minutes. C'est clairement l'objectif de Michael Bay ici. Donc clairement, à aucun moment le film n'est une publicité mensongère, à aucun moment le film ne va à l'encontre de ce qu'il veut poser dans sa base, à aucun moment le film ne cherche à arnaquer le spectateur. C'est un film qui a son ambition. Elle est peut-être bizarre et bordélique par moments et on a peut-être l'impression qu'on se fait balader un peu n'importe comment et que limite il y aurait Michael Bay qui nous prendrait par les épaules et qui nous enverrait valdinguer dans tous les sens, mais pour autant, bah, on s'ennuie pas quoi Non c'est ça, c'est ça, on s'ennuie pas. Un... Ça raconte une histoire, il euh, y a même un petit propos euh, mais Il y a quelques propos, à... oui, oui et, Mais euh, oui, en, encore une fois, je suis d'accord avec toi, je... Si on va voir du Michael Beck, on a vu la bande-annonce, si on le sent plein derrière, j'ai envie de dire, ah, c'est toi qui as choisi le billet, mon gars. Enfin, quand t'achètes un billet pour aller voir l'ambulance, la bah, on te donne ambulance. Oui. Tu peux pas faire le mec surpris après la bande-annonce, quoi. c'est pas possible. Ah non Donc... Euh... Moi je trouve qu'à bah, voilà, un moment, il faut, faut accepter qu'il y a des gens qui font du cinéma juste pour le plaisir de voir des trucs exploser et, et de montrer des, des, des, cambrioles, des cabrioles euh, incroyables. Et, et qui plus est, quand c'est Michael Bay et que tu vois que le mec euh, prend la caméra, euh, se... Il y a quelques beaux plans, je ne suis pas un technicien moi, donc je... voilà. Mais il y a des plans où ça tourne où... Ah bah Michael où... Bay, c'est le roi du mouvement. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un cinéaste qui est obsédé par le mouvement et l'action au sein de ce mouvement. Et clairement, c'est un metteur en scène qui, ici, est complètement en roue libre, mais à tel point que si vous regardez les images de tournage, les trois quarts du temps il tient la caméra, quand c'est pas lui qui tient la caméra il peut pas s'empêcher d'avoir un combo et de se balader entre toutes les actions qui se passent à l'écran, enfin c'est un mec qui aime le pratique et, et là on est dans du pratique quoi, c'est mmh. vraiment un film où tu vois tout à l'écran et où tu sais que à part quelques plans où il va te mettre un petit peu d'effet spécial numérique parce qu'il a pas le choix bah, les mmh. trois quarts du temps tu sais que tout ce que tu vois à l'image, bah c'est là. Ça a dû coûter cher en voyant de police d'ailleurs. <rire> Ça a dû très cher, je pense que le budget à côté de Blues Brothers est très très limité. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture, euh, donc le scénario est écrit par Chris Felaxel et donc à la base c'est basé sur le film donc que je ne me plante pas dans son nom de l'actrice Munch Peterson euh, qui s'appelait donc Ambulance et qui était sorti en 2005, qui était beaucoup plus conceptuel, le principe étant que le film durait 80 minutes, qu'il était en temps réel et qu'on était à l'intérieur de l'ambulance et qu'on ne quittait pas l'intérieur de cette ambulance. Donc clairement, à partir du moment où on a un scénariste qui se dit, « c'est bien ça comme concept, mais ça n'est pas suffisant, il faut que j'en fasse plus. » Où et, sont les explosions. Où sont les explosions, <rire> où sont les histoires de famille, où sont euh, la critique du système américain, où est la critique du système médical. Vas-y, il faut que je rajoute ça. Donc clairement, Chris Fedak, il a son concept de base, qu'il n'a pas besoin de transcender ou de révolutionner. Et donc il dit derrière, « Qu'est-ce que je dois greffer en plus pour faire en sorte que le spectateur s'éclate un minimum et... ?» Explosion Disposons, il y a tout qui pète Les Pfff. petits personnages quand même qui... Euh sont un peu plus grands plus grand que dans la réalité quoi oui. mais ils sont quand même euh, ils ont leur euh, on a ce ce ce, ce Will euh, ce vétéran euh, qui a ses problèmes de vétéran quoi et de d'homme relativement pauvre dans les États-Unis oui, euh, et euh, c'est je trouve que je trouve que c'était c'était intéressant je trouve que le regard dessus est posé un peu peut-être un petit peu naïvement ou, euh, J'aurais pas le propos, au moins il en a un, ce qui est mieux que d'autres films qui sont peut-être plus sophistiqués mais qui en ont pas forcément, donc... Euh... Ah bah clairement, dans son genre, le film est... S'il pas de naïf, tu vois, j'aurais plutôt utilisé le mot... Candide très émotif. Ouais, oui, oui, oui aussi. Oui. Mais Candide aussi, tu as raison en un sens, parce que c'est vrai que ça cherche à, à, à porter les personnages avec le plus de charisme possible, donc du coup l'objectif c'est pas forcément d'être fin ou d'être subtil dans ce qui est, est évoqué au sein de cette écriture, Fedax son objectif c'est de faire ressortir l'aspect voilà, purement universel et l'affect qu'on va ressentir pour les personnages. Donc à partir de là l'objectif primaire c'est juste, on a les protagonistes, on sait très bien qu'ils sont grossiers on sait très bien qu'ils sont lourds, on sait très bien qu'ils vont nous balancer des punchlines mais complètement claquer au sol du début à la fin, pour autant on va quand même avoir envie de s'attacher à eux et c'est assez intéressant de voir que depuis plusieurs années euh, Michael Bay demande à ses scénaristes de bosser sur des méchants entre guillemets oui. je veux dire c'est rare en fait de le voir faire des 13 Hours où on va vraiment s'attacher aux protagonistes parce qu'on sait que fondamentalement ils sont bons c'est plus original aujourd'hui aujourd pour, pour Michael Bay de vouloir bah parler de, des mecs de Pain and Gain, de, de parler ici de deux braqueurs qui vont vouloir essayer de s'en sortir alors qu'on sait très bien que c'est pas la chose à faire, et pour autant quand même de les attacher. J'irais même encore plus loin, c'est même, même pas des anti-héros, c'est des antagonistes, et les protagonistes sont montrés comme des gens, bah c'est la police, c'est machin, mais c'est des cons. Ouais, euh, le, vraiment le film te les présente comme des gars un peu... Euh... Tu voudrais dire le mec qui est dans sa deux et qui a son gros chien qui s'appelle Rusto qui débarque <rire> et qui fait « Ah bon les gars, mais oui, mais, qui même... s'occupe de mon chien pendant que je vais casser les gueules les braqueurs !» Non alors. mais, mais ouais. les, tous, tous les autres keufs hein, qui sont vraiment, en plus avec celui-là, c'est vraiment genre, c'est la bac en fait. Hein, ouais. C'est des grands mecs musclés qui sont en mode « quand tu me là... » Faut ai l'air tous monde. des ex-catchers, se oui. dit en passant. <rire> et du coup, bah c'est... En fait, le regard qu'on porte sur les gentils est ils sont déplaisants, ça reste des gentils, mais ils sont déplaisants. Et les méchants, bah, ils sont méchants, mais es, c'est comme ils disent « Mais non, on veut juste rentrer à la maison ce soir bon, ». C'est très utopique comme manière de voir oui, les choses, hein, mais euh, voilà. Le seul personnage auquel on a finalement on a une vraie attache, c'est Cam, qui est donc l'infirmière qui est bloquée dans cette, dans cette ambulance, qui pour le coup, elle, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est le personnage qui a l'évolution la, la plus palpable du début à la fin du film. C'est-à-dire que là où Will et Danny sont deux personnages qui vont rester un peu statiques, oui. quoique Will va avoir une potentielle petite évolution. C'est des en fait. Voilà, hein. c'est ça c'est des archétypes, c'est des gros clichés, Cam a vraiment une jolie évolution parce que, on va dire que, Passer le tout début du film, c'est elle réellement qui devient presque le personnage central. C'est la protagoniste, de... en fait. À ouais, la toute fin, c'est elle qui fait euh, qui fait les actions. À la toute toute fin, tu vois. C'est ça ce qui amène la dramaturgie en général. C'est elle. Et Donc du coup, quoi. on a un vrai affect par rapport à elle, parce que l'objectif c'est de la faire évoluer d'une infirmière un peu froide, mais clinique dans ses gestes, à quelqu'un qui va ressentir de l'émotion lorsqu'elle va justement se retrouver un peu et... sur le billard et à devoir jouer un petit peu avec les personnes avec qui elle a la vie entre ses mains. Et c'est pour ça que moi je trouve que le regard de suite un peu candide ou naïf, parce que quand quand tu quand t es dans ce genre de boulot, bah, on te dit justement qu'il faut garder du recul qu'il faut parce que quand elle bosse on la voit bosser c'est vraiment genre l'infirmière modèle euh, elle tout. chronomètre ses interventions est ça. Et elle est très gentille avec les gens, elle est douce elle est, elle est, elle est, elle est sauf quoi, ouais. et après elle est en mode je prends du recul, je veux pas savoir ce qui se passe ensuite et en fait bah, les vrais professionnels font ça parce qu'effectivement c'est le meilleur moyen d'avoir un burn out après parce oh, que si tu as des gens qui meurent t'es dans le mal, et en fait la fin du film te dit non tu dois aller aimer les gens jusqu'au bout. Et là, coup de bol, les gens survécu tu vois, des fois. Ouais, euh, parce a, Ça m'a tué aussi. On a une intro sur l'infirmière avec la petite Lindsay ouais. qu'on revoit dans les 30 dernières secondes du film. Parce qu'il faut nous caler. En <rire> fait, c'est le gros poncif qu'on a dans la plupart des films de Michael Bay. C'est-à-dire que là, Chris Fedak épouse à fond ça. C'est-à-dire ouais. qu'à aucun moment... Comme tu dis, c'est très candide parce qu'à aucun moment, il y, y a une envie de vouloir... Euh, de vouloir être plus que simplement porteur d'un message qui se voudrait extrêmement beau, extrêmement bien, genre la même vie... dans l'horreur, oui. la vie trouve toujours son chemin ou, ou, le, ou la bonté finit toujours par triompher. Et... La vie est injuste, mais nous on peut être juste. Exactement, c'est ce ça. projet. C'est complètement, complètement ça, c'est complètement ça. Donc à partir de là, bah oui, le scénar il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est très con, mais pour autant est-ce qu'il est pétri de mauvaises intentions bah... non, non, non, bah, non, non, non, mais c'est pour non, ça que je te non. dis, Candide, parce que c'est plein de bonnes intentions quand Exactement. même. Exactement. Et... C'est pas forcément un défaut non, ça Non, loin de là C'est pour ça que je te parlais un peu de films des années euh, peut-être 2000 tu vois Parce ah que oui. pour moi il y a ce côté euh, Les films aujourd'hui ils sont, ils sont justement un peu cyniques ah bah Ils sont recul, très dark ou cyniques ou noirs Exactement, euh... et là vraiment à la fin Je dirais pas que c'est joyeux Mais néanmoins tu vois il y a ce côté euh, On a fait la bonne chose tu vois ouais, Et en fait c'est limite rafraîchissant dans un ouais. monde un peu plus euh, cynique et et froid, tu vois, qu'on a actuellement où justement on va avoir du recul, on va dire « Ah non, machin et tout ». Là, euh, ils vont aller jusqu'au fond du délire, quoi, en fait, euh, On n'a pas sauvé la meuf, et hein. mais du coup, on va quand même faire vrai. des trucs, tu vois ouais. ». Même si des fois, ça n'a pas l'air juste, en fait, c'est juste, tu vois, genre, c'est ouais. littéralement, c'est la famille. Donc, vraiment, c'est vraiment l'intégration de la famille, tu vois, genre, jusqu'au bout du délire, moi, ça me fait marrer. Je trouve ça rafraîchissant, quoi. <rire> en termes de mise en scène, et eh ben, euh, c'est assez dingue, mais je trouve encore une fois que Michael Bay arrive à être cohérent avec ce qu'il cherche à mettre en scène. Et, et vraiment, je trouve, encore une fois, moi je me rapporte beaucoup à Six Underground, son dernier qui était sorti sur Netflix, qui est considéré par certains comme étant un, un, un film très bas de gamme. Je n'ai pas passé un mauvais moment devant Six Underground à l'image de Ambulance ici. Je veux dire, ambulance, tu, tu peux trouver le temps long. Parce qu'encore une fois, c'est indéniable pour moi, le film est très long. Les 2h16... Elles sont pas trop condensées, elles sont assez évidentes, on les sent, on les voit, elles sont là, elles sont papables. Enfin, à aucun moment on peut dire, oh, j'ai trouvé le film vachement court parce que c'est passé vite. Non, non, c'est quand même un gros morceau. Et même moi, je vous avoue, quand j'ai vu qu'il durait 2h16, je me suis dit, oula oh ça va être très long. Pour autant, c'est un, un petit bijou, je trouve, de maîtrise d'un cinéma qui est... Très à l'ancienne, tu évoquais les films des ouais. années 2000 ou des années 90 oui, même 90, même, je je même que plus c'est 90 plus loin, ouais. Et ben vraiment je trouve encore une fois qu'il y a cette maîtrise du mouvement Qui est propice au cinéma de Michael Bay et qui je trouve s'étoffe avec le temps Pour moi, plus il avance dans sa carrière puis renoue avec ce que faisait Tony Scott à une époque, en moins expérimental, parce que Tony Scott était vraiment un mec qui, dans les années euh, fin 90, début 2000, était rendu à un montage et à un travail de la mise en scène qui était quasi expérimental, dans le sens où la caméra bougeait dans tous les sens, il mmh. y avait des effets, on était limite perturbé par tout ce qui se passait à l'image, c'était limite, c'était over the top. Là, pour le coup, je trouve que Michael Bay arrive à trouver un juste équilibre entre mettre en scène le divertissement de manière dynamique et énergique, et derrière, quand même, poser son truc et se dire, bah, si je dois avoir des grands mouvements circulaires autour des personnages pendant qu'ils parlent, il bah, va y avoir ces mouvements, mais on va quand même réussir à cerner qui parle, quand, comment et pourquoi. Moi, je trouve que là où le film, c'est efficace, déjà, ça, ça fait les choses bien. Euh, c'est intelligent parce qu'effectivement, c'est un film de course-poursuite, avec des moments où il y a du calme, il y a des moments où c'est intense, par fulgurance, ça s'accroche bien un cinéma d'action, en fait. Ah, enfin, bah, oui. C'est bête à dire, mais oui, une course-poursuite, ça se filme bien. quoi. Et d'ailleurs, effectivement, quand tu parles, la caméra tourne, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est qu'à un moment, ils sont dans un parking, les voitures se croisent, machin. Ça ne dure pas longtemps, c'est une petite fulgurance. Et c'est là où tu fais, dans l'histoire, c'est intelligent. Parce qu'effectivement, tu vois, on te dit, le mec, il sait conduire. Oui, il sait conduire, tu vois. On te le montre, tu vois, et c'est efficace. L'idée de mise en scène est intéressante. Tu vois qu'il joue avec les rues de LA, il t'emmène dans plein d'endroits dans Los Angeles, différents. Et ça fonctionne par fulgurance, donc il arrive à imposer un rythme. Je trouve que c'est... Je dirais pas que le film est intelligent, parce que ça, ça casse casse pas trop patte un canard dans son dialogue ou dans, son, dans, son, dans ce que ça veut porter comme idée mais par contre pour le montrer ça c'est efficace et je dirais même, j'oserais même dire intelligent dans la mise en scène mais parce que au plus ce qui est très intelligent et ce qui je trouve est fondamental ici c'est que Michael Bay est un cinéaste qui adore les nouvelles technologies réellement ça s'est toujours vu et, et ceux qui ont vu des docu sur la manière avec laquelle travaille Michael Bay c'est assez saisissant mais là ce que je trouve c'est qu'ici il se sert de drone plutôt que d'hélicoptère, pour faire les trois quarts des plans aériens qui sont juste exceptionnels, qui je trouve ont, ont une dégaine, enfin ça part dans tous les sens, je veux dire là. Il y, y a des moments où les drones, littéralement, t'as l'impression de voir un fou furieux qui est en train de diriger un drone, ça survole un, euh, ça survole un bâtiment, hop, ça va plonger à vertical et tac, ça va racler le mur du bâtiment pour ensuite reprendre l'action en plein milieu. C'est juste fou, et ici on a atteint un stade en plus où les GoPro ont, sont de tellement bonne qualité que tu peux en accrocher une à une bagnole, ça va pas se voir. Et il y a plein de plans où tu vois que c'est quand même des GoPro si tu as un petit peu l'œil, mais où honnêtement, je me suis dit, un mec lambda qui voit le film, il va juste avoir la sensation qu'il y a une toute petite caméra qui est calée sur le côté et qu'elle a réussi à avoir un cadre qui, normalement, est impossible à avoir. Et moi, ce que je trouve qu est... là où je trouve qu'il est intelligent, c'est qu'il n'est pas tombé dans un piège. Je fais un film de course pour suite à Los Angeles, je monte des hélicoptères, on va faire la moitié du film en hélicoptère, tu vois, ouais. où, tu, où tu montres. Et en fait, ça, ce que c'est vrai comme problème, c'est que, Certes, voir des hélicoptères dans un film, c'est en mouvement, c'est classe. Par contre, filmer depuis un hélicoptère, si tu veux que ce soit visionnable en fait, bah c'est chiant. Parce ah, qu'en fait, c'est très statique. Et bah là, j'ai jamais fait et c'est là où tu te dis par exemple, moi j'ai pas les connaissances techniques, je m'en rends pas compte. Mais là où tu me dis il a filmé avec des drones et pas en hélicoptère, je fais ça saute aux yeux, oui, il a besoin de mouvement, il a besoin de vitesse, il a besoin de fulgurance quand c'est là, ça marche. Le mec est madame. Ouais. On peut pas lui retirer ça quoi. Ah complètement. Il, il... Je dirais pas que le propos, c'est pour ça que moi je mets les deux, tu vois en contrebalance, c'est-à-dire que il a pas en fait, il veut nous montrer des choses, mais il ne veut pas forcément nous vendre un discours absolument euh, écrit de A à Z, et voilà. Non, par contre, il dit, moi, je vais vous raconter une petite histoire, par contre, vous, ça va être éclate, quoi. Ouais, Et, non, et, et pour peu qu'on s'intéresse à, effectivement, on, on plonge dans l'image, pas seulement pour ce qu'elle est censée nous montrer, mais pour l'image en tant qu'objet, tu fais, waouh, ouais, c'est... Si, quand même, il est fort. Il est ah fort. Ouais, il est très, très fort. Il est fort. Les, les scènes, moi, je trouve que en termes de course-poursuite, on a vu ça mille fois, quoi, dans, dans plein de films, dans les séries, même, tu vas sur YouTube, tu vois des courses-poursuites à Los Angeles, où les mecs sont arrêtés à la fin et tout, ben, en vrai, c'est là que tu vois la différence entre, genre, euh, j'ai filmé depuis un hélicoptère et je suis un, un cinéaste, on peut le dire, hein, on peut le dire, le mec, il sait filmer, c est, c est, il n'a pas l'ambition le cinéma, mais quand il filme une course-poursuite, t'en as pour ton argent. C'est ça. Et au-delà de ça je trouve aussi que le fait que ça soit concret, qu'il ait réellement filmé une course poursuite et qu'il n'ait pas fait ça sur fond vert comme on a trop tendance à le faire aujourd'hui, ça se ressent. Mmh. Et ça amène de la crédibilité oui. au tout. C'est aussi ça ce feeling années 90. J'ai vraiment l'impression qu'il a pété les caisses en fait pour le faire son film. Ah bah complètement. Mais ça, euh... Et ça c'est... C'est plus rare, quoi. Aujourd'hui, c'est rare. Mmh. Parce que ça coûte cher, déjà, à faire. Oui, ça coûte Et que, euh, cher. Oh, ça coûte oui. moins cher de sous-payer des mecs pour faire des FX à la fin. Et là, tu sens que lui, il voulait te montrer le truc. Et c'est pour ça que moi, quand on dit euh, « Quelle ambition euh, de Michael Bay ?» Prenez le problème à l'envers, les gars. Il veut faire quelque chose, mais il le fait avec humilité, je trouve. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire « Je vais révolutionner le cinéma. » Je vais faire un film où tout va à l'envers, genre Tennet, tous les trucs comme ça. C'est très pédant dans ce qu'on veut te dire. Mais il n'est pas du tout pédant. Oui, il est pas pédant du tout. Tu vas avoir une course poursuite. Mais c'est un gosse s'éclate comme un enfant. toute la candeur et l'honnêteté d'un enfant qui dit tu. c'est une course poursuite avec une ambulance et des policiers. C'est ça. Et d'ailleurs, je trouve que par moments, la manière dont les personnages se voient, c'est la candeur d'un enfant. C'est-à-dire que le mec, il se voit, il regarde son frère, il se revoit jouer au cowboy quand ils sont gamins. Je veux dire. T'as d'autres trucs, tu vois, je sais ouais. pas, son mariage, euh, vous avez bu des bières ensemble, quand vous avez vu des enfants. Des enfants qui jouent au cow-boy, au policier, au voleur. Et moi, je trouve que, bah, on prend le problème à l'envers je pensais avec Michael Bay, tu vois. Oui. Genre, au lieu de se dire, euh, mais comment il va révolutionner le cinéma, est-ce qu'il a vraiment envie J'ai envie de dire, non, il a pas envie. mais Est-ce ah, est qu'on a besoin, en fait, de révolutionner chaque, chaque avec chaque film le cinéma Moi, non. je préfère que le mec, il se dise, je vais vous faire la meilleure course-poursuite que vous allez voir dans l'année. Bah, je suis désolé, si à la fin, il y avait un Oscar de la meilleure course-poursuite, il l'aurait, le mec, je pense. Tu vois. Il Tout à fait. Euh, je te propose qu'on passe au casting. Ouais. Euh, dans la grande majorité le casting est bon, les acteurs ne se révolutionnent pas mais ils sont bons. Euh, moi en, en rôle plus secondaire que j'ai envie de citer, j'ai tout de suite envie de penser à Keir O'Connell qui joue donc l'agent du FBI, mm Hanson -hmm. euh, ainsi que Garrett Dilahun qui joue donc le Captain Monroe. Mm -hmm. Les deux sont très clichés mais le duo fonctionne bien, oui. c'est un duo typique du cinéma de Michael Bay. L'agent du FBI qui va devoir faire équipe avec euh, le, le chef de la police, ça, ça, mais les deux fonctionnent bien, parce que les deux ont des putains de gueules et que ça ah, passe. D'ailleurs, ils passent leur temps à se vénérer là-dessus dans le film, quoi. Exactement. Moi, je suis le petit jeune de Quantico, et puis toi, t'es euh, le gros barrack des marines qui est devenu flic, quoi. Tu vois, et t'as fait le Vietnam es, et oh fait là, de... Ouais, ouais, ah, je, suis, je pas suis pas si vieux Mon Dieu, quelle horreur Les deux passent très bien. Après, on a Isa Gonzalez qui est vraiment excellente dans le rôle de Cam, je la trouve très très bien, et euh, c'est pas une actrice qui forcément est tant que ça habituée à ce type de cinéma, en fait elle y est rattachée que depuis Baby Driver, mais je trouve qu'elle elle est vraiment bien ici, et donc après on a les deux acteurs principaux, on a Yaya Abdul-Matin II, et six, Jack Gyllenhaal, les deux étant vraiment très bons, avec un Jack Gyllenhaal bien en libre bon oui. tu me le disais, mais ouais, ouais, non, après le film enroulé. on lui dit, voilà, tu es un voleur de voiture et de, de banque, ton papa est schizophrène, t'es peut-être un peu taré, le mec il a fait All My Beer. Okay. <rire> Vraiment okay. Je vais prendre et de Darko, sens... je vais prendre ça. un petit peu de Prisoner, je vais vous faire les deux et puis vous me direz si a... ça vous convient. Et le <rire> même le côté sentimental, il y a un petit côté de joker, tu vois, genre en mode euh... Non mais à qui vous croyez être en train de parler là euh... Dégagez, enfin tu vois genre vraiment. Ah, bah, a... ça rend bien. Et puis bon il y a Abdul Matin, qui est un acteur, moi, que personnellement j'aime beaucoup et qui je trouve est capable de très bien gérer justement la caricature comme il peut le faire dans un Aquaman et la sobriété de jeu comme il peut le faire dans un Candyman. Et là, ici, mm -hmm. il est vraiment sur l'équilibre parfait. Il arrive à être un petit peu clicheton, mais sans pour autant que ça soit handicapant pour son jeu, c'est toujours dans le service de son personnage et je trouve que ça rend vraiment bien. Fin... Encore une fois, voilà, c'est-à-dire que c'est n'est pas écrit, pour, c'est pas du Shakespeare. Ah non, et, et vraiment coup, pas. Les acteurs jouent ce qu'on leur demande de jouer. Donc, euh, et moi, je trouve que bah, la palette d'émotions qu'on leur demande de placer, parce que oui, il y en a quand même. Hein, oui, je dire, non, bah moi, oui, je trouve pas, tu vois, c'est comme tu, on le disait un peu en off, mais euh, l'infirmière qui, qui, effectivement, qui a le, le déroulement, en fait, euh, on va dire... Euh, développement de personnages le plus étoffé du lot, c'est bah incroyable non plus, hein, soyons d'accord. Mais n'empêche qu'effectivement, on voit un début, on voit un milieu, on voit une fin. Oui, exactement. Euh, et bah ça, oui ça se tient en fait, ça, ça se, se tient, tient. Ça, se tient. ça ne dessert pas le film. Ah non, clairement ouais. pas. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens au final de Ambulance bah, Quand vous payez un ticket pour Michael Beck qui vous dit qu'il y a une course poursuite avec une ambulance, c'est ce, ce que vous aurez, dans ce domaine-là, c'est le film à voir simplement. Quoi. Si on veut, on veut une course poursuite, on va voir Michael Bay, on a du Michael Bay. Voilà. C'est très bien résumé. Non, non, mais honnêtement, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient tendance à descendre le film en disant « gros navet, grosse daube, une torture, c'est trop long etc. », etc. Honnêtement, je pense que ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Parce que c'est vrai que même si on est juste un tout petit peu dans la connaissance du cinéma de Michael Bay, même de ses travers les plus mauvais, hein, je pense à Bad Boys 2 et je pense à Transformers 5, Michael Bay est capable de faire des choses très longues, très mauvaises et souvent compliquées à regarder. Mais si on sait ce qu'on va voir, si on sait pertinemment que Michael Bay, il veut nous offrir une grosse course-poursuite, avec un peu de cliché, et juste ce qu'il faut de sentiments pour faire en sorte qu'on ait un petit peu d'attache à ses persos, bah, l'ambulance de Michael Bay se tient. En fait, j'ai même envie de dire, c'est un cas d'école, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez dit, ouais, je vais voir parce que la bande-annonce m'a plu, t'as zéro excuse parce que la bande-annonce vend très bien le film. C'est clair. Je veux dire, limite, elle... enfin. C'est bien ce qu'elle ne montre pas tous les money shots, tu vois Moi par exemple, c'est la bande-annonce de The Batman, par exemple, qui a quasiment tous les money shots dedans, enfin tous les bastons machin. Et du coup, le film est long et il n'y a pas d'autres bastons dedans, donc j'étais un peu déçu parce que limite, le film, la, la bande-annonce collait trop bien en film. Mais là en fait, le truc c'est que... T'as les thèmes, il euh, y a la famille, il ouais. y a les explosions, il y a les voitures, vraiment même... Tout si... ce qu'il faut. Enfin, si, si tu dis, oh j'ai aimé la bande-annonce et j'ai pas aimé, aimé le film, je ne comprends pas, faudra m'expliquer quoi. Donc si t'as vu la bande-annonce, t'as pas d'excuse pour dire j'ai pas aimé... Euh, bah, on t'a pas menti sur la marchandise, quoi. Tu, tu peux pas être surpris, quoi. C'est pas possible, tu vois. Donc si, après... Euh... Si vous êtes déçu, allez lui expliquer dans les commentaires. Exactement. Dans les commentaires, n'hésitez pas, vous, on se connaît, hein. Vous, vous, vous me dites. Hein. Mais <rire> en tout cas, si vous savez ce que vous allez voir, Ambulance de Michael Bay est fun. Bourré d'action, vraiment cool. Et même si c'est un poil long on peut pas dire qu'on n'en a pas pour son argent. Exactement, le premier visionnage, c'est cadeau. Euh, il y a tout dedans. Exactement, tu as très bien résumé. Merci mon cher FX oui. d'avoir participé à cette petite vidéo. Et d'ici là, bah, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Bah, tu vois, on a, on a étoffé un petit peu sur la fin. Pour ça. On doit être à 20, 25, non on, et on ne saura toujours pas où est l'argent à la fin. C'est vrai qu'on <rire> ne sait bah, pas. On, on sait, déjà il y a 8 millions... Euh, qui vont être sur une scène de crime Exactement. Euh, T'as euh, une planche de billets qui a été mise... Dans un berceau. Mais alors Et au milieu reste, des keufs, -vous, vraiment vous